Bonjour, bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Eh bien, j'espère que vous allez bien et que on va découvrir, disons, une semaine sympathique au point de vue énergie. Alors, j'espère qu'elle sera, disons, plus calme hein, dans les rues que la semaine passée, et qu'il y a des solutions qui seront, disons, euh, vues. Mais enfin, on verra tout ça, donc, hein, hein, par rapport euh, à ce tirage de cartes. Hein. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même vous remercier, tous les nouveaux abonnés, et tous ces anciens qui me suivent, que je remercie vraiment du fond du cœur, hein, de vos likes, et naturellement, de vos petits mots, hein, tout simplement. Alors, merci, les amis, bien sûr hein, alors là, je vais commencer donc le tirage de la semaine. Donc, attendez voir, ce que j'ai écrit deux, trois petits trucs sur le tableau, parce que cette semaine, il se passe, cette semaine que je vais décrypter, il se passe de trois choses là. Alors, c'est l'énergie de la semaine du lundi 3 décembre au 9 décembre. Sachant que euh, dans cette semaine-là, on aura euh, la lune, donc vendredi, la nouvelle lune, en Sagittaire, le vendredi. Donc, et ça se passera donc le 7 décembre 2018. Alors, évidemment, je l'ai marqué sur le tableau parce que c'est quand même un, un, un événement qui est important dans une dans une semaine, hein, qui est décrypté. Voilà, il euh, y a dans cette... Dans, donc c'est en Sagittaire, naturellement, que la nouvelle lune va venir. Alors, il y aura en Sagittaire, vous vous imaginez, sachant qu'il a, lui, Jupiter, qui est là, qui est de retour chez lui, donc c'est quand même fort, hein, vous vous imaginez. Il y a la planète Mercure, donc euh, voilà, il y a la lune, hein, et il y a le soleil, tout ça claque en Sagittaire. Donc, à un moment donné, disons, dans cette nouvelle lune du vendredi. Bien, naturellement, je vais vous faire une petite vidéo concernant la nouvelle lune. Bon, euh, naturellement, euh, je garde toujours en tête les influences, donc des astres, ce qui se passe position un peu pour pouvoir euh, m'aider à comprendre un petit peu comment, quand les cartes arrivent, elles se manifestent et en général elles sort remettent. Euh, C'est une connotation naturellement avec ce qui se passe dans le ciel. Hein? Hum? Alors, allons voir ça. Euh, bah, c'est la carte des rois, donc, hein, de la justice, hein, la balance, hein, donc c'est vraiment, disons, le siège euh, de l'harmonie, hein, de l'équilibre, euh, de, de la discussion, euh, du pourparler, euh, du... Dans, justement, j'étais en train de penser, dans la balance, à l'heure actuelle, il y, y a Vénus... Hein, alors, est-ce que euh, c'est un petit rappel euh, pour remettre, disons, du beau mocar Peut-être dans cette euh, énergie qui est assez folle en ce moment, qui est très électrique, hein, euh, peut-être, disons, trouver, euh, on va dire, des arrangements. Hein, est-ce qu'il y a, disons, euh, euh, des choses qui vont arriver et, où, où les personnes, disons, qui sont en bisbille, euh, pourront trouver un terrain d'entente ou voire même disons euh, chercher peut-être un conciliateur pourquoi pas euh, ou un ami qui connaît disons la situation et à un moment donné disons peut euh, arrondir les angles tout simplement ou est-ce que c'est disons une retrouvaille après disons des discussions si là je rentre dans l'intime dans, dans un couple et qui se rapproche en discutant, je vous dis, la planète euh, Vénus est dans la balance, qui naturellement favorise toujours euh, le côté, disons, la discussion, l'arrangement, la communication. Le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans la mauvaise parole, évidemment, il faut que ce soit selon les termes de la balance, euh, pour arranger les choses et non pas les dégrader. Parce qu'on sait parfaitement qu'une parole peut vraiment anéantir, disons, une, une discussion qui est amorcée hein, et qui s'est vraiment pris de travers et il y a tout qui peut partir comme ça en vadrouille. Bien. Euh, donc on va aller voir la deuxième carte. Hein? hein on va voir le dessous des cartes, là, J'ai tiré tirer les deux autres euh, cartes qui vont me faire un peu plus parler là. la première, on va dire. Euh, K1, la lune. Alors, est-ce que la lune nous renvoie euh, à cette euh, fameuse nouvelle lune et justement, disons, à, cette, euh, à cet amant? Pourquoi pas Je ne sais pas donc du vendredi. Sachant mes amis, euh, sachant mes amis, que, que la Lune porte un jour qui est le vendredi. Et que le vendredi, naturellement, euh, vendredi Vénus. Vous voyez, il y a un truc un petit peu. Je vais vous la présenter des zones plus près, vous allez voir que euh, c'est assez, disons, euh, drôle dans le sens où euh, cette carte, disons, qui, qui porte euh, l'astre, la lune, vous voyez, donc c'est également le vendredi, sachant que cette nouvelle lune, cette, enfin ce mois-ci, euh, donc c'est le, le, se passe le vendredi. Donc il y a quelque chose quand même euh, qui est marqué ce vendredi, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir euh, ce vendredi quelque chose, disons de particulier euh, qui va euh, là ça c'est avec, avec la lune mes amis c'est toujours des regroupements et, et, et, et la balance alors y a, y il y aurait-il disons un regroupement euh, particulier euh, spécifique euh, qui, quelque part, demande euh, euh, là, c'est réparation, équilibre, justice, surtout, là, je, vous comprenez que je lis avec ces, ces, ces fameuses, disons, cet amas, naturellement, qui, que je vous ai placé derrière, hein, euh, et c'est fort possible. Alors, est-ce qu'il va y avoir aussi un regroupement familial Enfin, toujours est-il que l'énergie, donc, cette semaine... Je pense surtout poser le vendredi sera axé par le regroupement euh, familial ou le regroupement pour revendiquer quelque chose. On ne sait bien en ce moment hein, ce qui se passe dans, avec toutes ces manifestations, donc hein, des, des gilets jaunes dans, dans, dans la rue. Donc, euh, est-ce qu'il y aura, disons, une... Euh, manifestation particulière, et vous dans votre foyer, sans parler de ça, parce que les énergies naturellement tapent, touchent tout le monde, est-ce que ce sera le vœu, l'envie de, de fêter quelque chose entre vous, ou l'envie de faire un bon repas, peut-être familial, ou de vous retrouver pour débattre peut-être d'un problème euh, voilà, enfin, toujours est-il que ces énergies, disons, euh, invitent au regroupement, à la parole, à une forme, disons, de, euh, pour euh, juger euh, du bien fondé de la réunion, de l'assemblée. On va aller voir un petit peu plus loin, hein, parce qu'après, on extrapole, on parle comme ça, disons, après, on, on risque de, de, de parler, disons, dans le, vous savez, dans le vide. Après, on parle dans le vide. C'est pas là. parce que les énergies naturellement elles concernent, elles sont générales. Hein? Elles sont générales. J'ai bien ma petite idée, mais on va aller voir un peu plus loin. Ah bah ben, le bédouin. Alors le bédouin. Euh, c'est la carte de Capricorne. Euh, lui, il ausculte tout et tout. Alors, euh, là, euh, je peux vous dire une chose, que euh, d'une certaine façon, voilà ce que c'est que le Sagittaire. Le Sagittaire est le jumeau du Capricorne. Donc, il y, a, il y a une question, disons, le Sagittaire, lui, qui a tout ça cette semaine euh, dans la Lune, en, dans, dans, dans son signe, dans, dans son euh, ouvre les yeux, il n'y a rien à faire, là c'est euh, comme si vous, vous preniez une, euh, je, je vous, euh, comme si vous alliez chez le radiologue, le radiologue lui va faire, il va vous faire passer une radio, clac, clac, clac. il va voir absolument donc, tout ce qu'il y a, donc là il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vérité, on voit à travers, disons, de la photo, absolument là où ça ne va pas. C'est une évidence, on voit en face qui ne va pas. Il n'y a pas de tricherie, voyez-vous Donc là, la tricherie ou les fausses paroles, parce que je reprends pour la balance et tout, là, ça ne pourra pas aller, du tout, du tout, du tout. Et avec la lune qui se trouve là, elle ne va plus aller dans l'imagination. La lune, elle va elle, elle va avoir cette capacité de, de, de, de remettre à la surface le côté très féminin de je n'oublie rien, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là, bref. Il y a une vraie radiographie, disons, qui va être placée sur les événements vécus ou débattus, etc. Ça, c'est l'énergie cosmique, on dit, hein, d'accord Chacun fait, disons, dans son domaine, comme je l'ai dit euh, tout, tout, tout à, tout à l'heure. Alors, la, cette carte, donc, euh, le fameux Bédouin, euh, élargit complètement la situation. C'est le tourisme, les Lucien. Vous voyez ça euh, maintenant, je pars en images, hein, naturellement. Hein. Euh, on a vu qu'il y avait la photo, c'était clair et c'était net, il n'y aurait pas de mensonge, on ne peut pas nous raconter du barda, il y a une grosse mémoire, là c'est tout calé et tout, comme un bilan, hein, noir sur blanc, noir sur blanc, on ne peut pas cacher les... Il n'y a plus rien sur le tapis, d'accord Et là, euh, ça c'est comme si c'était le tout-bib, et bien le tout-bib, lui, c'est le protocole. Il voit la photo donc, euh, de, de, de la radio et lui décide, lui il juge lui il donne un nouveau protocole il dit euh, et ben, pour cette maladie ou pour cette fracture il faut faire ceci, cela, cela, cela cela. lui non plus il ne se laisse pas embrouiller dans le sens où le, le, le capricorne doit acter euh, par rapport disons au vécu par rapport, disons, à, à tous les documents qu'on lui donne, donc, sur la table, il dit, lui, il dresse son protocole, tout simplement. Il dit, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Vous voyez un petit peu comment comment, comment ça ça, ça fonctionne. Hein Ensuite, eh bien, on va aller euh, voir un petit peu, euh, quelque part, je vais laisser cartes ici, Mineur, majeur, maintenant je fais avec les cartes majeures pour voir un petit peu. Je vais donc tirer 3. Oh, petit dis donc, elles sont bien celles-là. Alors, bah écoutez, d'accord, comme elles sont sorties. Alors, <rire> c'est vous, vous avez vu, elles sont, elles sont parties du bouquet. Elles sont parties du bouquet. Alors, je crois que c'est celle-là qui a sauté en premier. Euh, non, c'est le phénix que qui a sauté en premier. Ensuite, c'était l'Ibis et Révélation. Quand elle saute comme ça, elle me saute dans les bras, ben c'est très bien. Hein? Alors là, on a le, au point de vue, disons, ce qui... En, en, en nous, euh, est -ce qui, qu est -ce qui, comment ça brasse en nous Déjà, le phénix, il faut savoir que c'est est un signe scorpion. Le scorpion, on sait qu'il a abrité euh, le, le fameux grand Jupiter pendant un an. Donc, évidemment qu'il a été réveillé, ce scorpion. Hein. Et là, on le voit quelque part en phénix, là maintenant. C'est-à-dire que euh, le phénix, c'est « je sors euh, de ce système ». Je fais déjà partie d'un autre cycle, c'est-à-dire que même s'il n'est pas installé, il y a un état de conscience tel qui est éveillé que ce ah, surtout le Scorpion. Alors le Scorpion, une fois en plus de ça, il y a une... une fois qu'ils ont décidé quelque chose, il y a quelque chose de très carré de très sûr, de très fonctionnel et tout, et là il a pris une dose énorme donc euh, jupitérienne hein, euh, dans, dans, dans son signe pendant un an donc vous imaginez comment il est, il est boosté, hein. donc il y a une assurance, il y a une force qui est en lui et tout euh, voilà et quelque part euh, à, à, à droite et à gauche il a la Lune euh, enfin disons il a euh, deux grosses planètes c'est à dire euh, c'est Vénus et c'est le, le fameux Jupiter, là, comme ça, hein, euh, juste, qui vient de partir, au, avec qui il a affaire, hein, on va dire, hein, et bien, il euh, n'y a rien à faire, et ça veut dire tout simplement que dans l'énergie de cette semaine, au fond, hein, de nous, on a cette capacité, Chacun, en tous les cas, c'est semé comme ça, c'est jeté comme ça, comme une poussière de sable d'or en disant « Tu es beau, fais-toi confiance, tu es fort, sois toi-même ». Croyez-moi, le Scorpion n'est pas influençable. C'est réellement un signe qui possède une force intérieure inimaginable et naturellement des ressources, euh, on dirait presque euh, éternelles. Il y a une connotation là avec l'éternité. Donc, euh, il a une grande, euh, ça nous donne disons, une grande force intérieure pour nous sentir au-delà de. Euh, on va dire, de notre, euh, euh, je ne veux pas dire, euh, du côté ordinaire, hein, ordinaire, disons, euh, de, de la semaine, de la matérialité, de tout. Là, tout d'un coup, c'est « je suis le phénix ». Moi, je me pose, je suis et tout. Quelle force C'est vraiment tout à fait merveilleux. Hein Alors, la deuxième euh, que j'ai tirée, est, enfin qui a, sauté, qui a sauté, dans mes mains, vous avez vu. Euh, C'est tout. C'est le fameux cancer, disons qui tient euh, l'œuf. Il y a un œuf là. Vous voyez euh, l'œuf de la création quelque part. Euh, qui est à nouveau un hein, signe d'eau. Hein, donc endurance hein, d'une façon ou d'une autre dans la créativité et tout et dans la force, dans la conviction il y a une force d'endurance vous savez ça représente un peu aussi euh, euh, la maman qui tombe enceinte et eh bien euh, voilà elle porte l'oeuf de la vie on peut remettre ça naturellement à l'énergie de la semaine en disant que nous avons disons en nous une œuvre et nous portons disons notre création de vie et il y a une forme de, de réalité là qui surgit, qui nous renforce, qui nous rend fort, qui nous rend beau, qui nous rend extrêmement créatif. Il y a beaucoup d'espoir là avec ces deux cartes Et puis alors euh, bien sûr c'est parce que je vous ai pas montré euh, la l'autre là qui m'est tombé dans les bras naturellement c'est la fameuse euh, révélation euh, qui signe du poisson donc hein. euh, alors alors ça c'est vraiment le, le, le truc euh, je suis prêt je suis prêt à passer le pas alors euh, là je reprends par exemple l'histoire de la femme euh, Ok, elle va mettre son bébé au monde, d'accord, elle est prête, autant là que physiquement. Peu importe, vous comprenez, là il y a Scorpion, le sacrifice, peu importe. Moi, de toutes les façons, j'ai envie d'être rose et je vais poser l'œuvre de ma vie. Ça, c'est vraiment, disons, une question, disons, de, de vocation, de révélation intérieure qui ne peut plus être étouffée. Alors, euh, si vous êtes chanteur, allez-y Si vous aimez quelqu'un, mais déclarez-lui ça, votre flamme Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus étouffer à l'heure actuelle. Et malgré, et grâce, malgré grâce, surtout à ce brown-ball combat et tout, il y a quelque chose qui vous fait réaliser naturellement cette, euh, cette puissance intérieure. On dirait que c'est quand même une semaine qui est « Waouh Waouh Waouh Waouh !» Waouh waouh waouh, on va tirer la petite carte de conseil. Donc avec euh, je vais... parce que si elle saute à nouveau comme, elle, <rire> comme elles ont sauté tout à l'heure, il vaut mieux que j'aie c'est mieux d'avoir un petit peu d'ordre dans ces conditions. Hein? Alors là je reprends pour le conseil mes cartes majeures. Voilà. Ça c'est celle que j'ai déjà tirée. Et l'élite, l'élite, alors l'élite. Alors déjà c'est une, une carte intelligente, ça représente Mercure. Ben il est là Mercure au fait. Ah bah ben, alors ils sont tous au rendez-vous. Ils sont tous au rendez-vous, ils sont tous au rendez-vous. On dirait. Euh, donc le fameux Mercure, lui ça commence déjà le jeudi. Vous voyez, c'est donc c'est fort possible que quelque part euh, il y ait déjà une amorce déjà le, le jeudi dans la semaine qui soit, qu soit fort déjà. Hein. Ah, ça pas, il va y avoir déjà une comme une odeur, avant, là, naturellement, qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte, disons, mercurienne, donc, qui porte le, le, la planète Mercure ben, Mercure, déjà, c'est la tête, c'est l'intelligence, c'est la capacité euh, de discerner euh, les choses. Euh, aussi, également, disons, une vivacité d'esprit, qui est très importante, et, malgré tout, un... Euh, une retenue, parce que euh, euh, elle bouge, mais elle bouge, je vous dis, pas euh, dans le sens où ça s'affole, dans le sens euh, euh, comme une horloge, clac, clac, clac, voilà, c'est comme une histoire de, de temps, clac, vous voyez, naturellement, c'est aussi par rapport à ce qui a inscrit sur le tableau et par rapport aux cartes que j'ai posées Ici, disons. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le fameux tic-tac de l'horloge. Comme si un plan, un, un compte... Là, on va parler de compte, de compte à rebours. Hein, voilà. Là, c'est une question de... Je vais de l'avant par le compte à rebours. C'est rigolo, ça. Hein eh bien, c'est ça, tout simplement. Hein, euh, et Qui nous rapproche, disons... Euh, euh, de ce qu'on voulait faire il y a quelque chose vous voyez cette semaine à mon avis il y a quelque chose qui devait être fait depuis longtemps qui et eh bien on dit euh, c'est un peu comme si la cocotte elle était sur le feu puis à un moment donné ça y est c'est terminé on passe à table, faut le faire voilà et ça ça rejoint naturellement tout à fait l'esprit euh, du capricorne qu'on avait, disons, euh, passé en premier. Alors, euh, cette semaine, j'ai l'impression que c'est, une. une la, la, pour résumer, j'ai l'impression que c'est une, une prise de conscience. Un, euh, ressentir ce, sur le mensonge, dans le sens où on veut vraiment euh, quelque chose de vrai, de, mais de vrai dans sa propre vie, dans sa propre existence, réaliser naturellement, euh, là, nos qualités, nos qualités et nos défauts. Les défauts ne sont que l'autre côté de la médaille de nos qualités, hein, ni, ni plus ni moins. Vous savez, il n'y a rien de plus courageux qu'un feignant qui se met au boulot. On le sait bien, ça. Voilà, hein, c'est exactement ça. C'est une question de décision et de retourner la, la, le, le truc. Voilà, il n'y a rien. Vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort parce que la paf voilà, c'est un petit peu le message, disons, que je, je ressens, disons, pour les énergies de cette semaine. Voilà, alors, euh, contrôlez naturellement toutes ces choses qui arrivent en vous, parce que c'est bénéfique, naturellement, c'est une carte extrêmement changeante, émouvante, sachant que quand on a fait une ouverture avec une carte cardinale, donc la balance, qui ne demande naturellement qu'à bouger. À monter, qu'à apprendre, disons, euh, un autre système de vie. Voilà. S'impliquer différemment et avec vraiment la vérité, disons, de, de sa vie. Il y a un non-mensonge, là, qui arrive. Il y a un non-mensonge. Alors, mes chers amis, voilà. Je vous ferai donc une vidéo naturellement concernant la fameuse euh, nouvelle lune. Hein? Vous, la, vous la retrouverez donc sur, sur mon site. Et, et voilà. Eh bien écoutez, j'espère donc que cette vidéo. Je ramasse cette petite carte là, c'est fou. À, vous aidera disons à, à saisir, disons, les, les meilleurs moments hein, de votre semaine, bien sûr. Et puis, euh, n'oubliez pas de venir me voir naturellement sur mon site 5 euh, www.tarots5soleil.com Et là, vous découvrirez, euh, disons, euh, tous mes services. Et c'est là aussi que vous pouvez naturellement euh, euh, venir me laisser un petit mot, peut-être euh, également en particulier. Enfin, voilà. Eh bien, je vous remercie, mes amis, de votre présence. Hein? Je vous like. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait naturellement hein? et agitez la petite cloche. Vous savez comment ça fonctionne. Parce que comme ça, vous avez tout de suite, vous êtes au courant, disons, de mes, de mes vidéos de quelle sorte. Je vous like, les amis. Le pouce, je vous like. Merci. Merci de votre présence.